Regardez-moi cette beauté. Salut à tous, c'était Farpoyant, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien surtout parce qu'on est dans un petit coin un peu bruyant, mais quand même par le bruit de l'eau, donc c'est plutôt agréable. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un temps éclairé magnifique pour tester les jumelles de la marque Quechua, les 1032. Euh, donc c'est des jumelles qui coûtent franchement pas, pas très cher. Vous avez différentes gammes de prix. Mais surtout ça, on a le tout dans une pochette, bien emballée. C'est plutôt cool. Avec une petite l'ingette pour les coins, pour les yeux et sinon on a franchement du beau produit réglable sur le... on a différents réglages <rire> donc franchement voilà petit produit de la marque Decathlon la partie Quechua, vous avez différentes sous-gammes dans Decathlon mais on est vraiment sur un produit vraiment très très cool que je voulais vous présenter depuis un petit temps parce que quand on est toujours dans le sac d'évacuation, de randonnée ou autre, bah on parle rarement des cartes et des manières de justement admirer la faune et la flore. Et ces randonnées, ces jumelles-là, c'est l'exemple typique qui vous permet de justement pouvoir admirer la beauté de la nature, du beau temps, du ciel, des nuages, des petits oiseaux. Et comme on est en plein dans le printemps, le début de l'été, tout ça, bah, ce serait dommage de s'en priver voilà franchement ça rend bien je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir avec je voulais euh, voir ces magnifiques gorges on est sur un petit coin euh, bien bien cool voilà pour la qualité de la jumelle donc ce qui permet d'avoir quand même un beau zoom vous pouvez voir euh, voilà hein. comme par ici les bourgeons et c'est franchement euh, c'est franchement beau regardez moi cette beauté et franchement euh, du bel appareil ça permet de vraiment de se faire kiffer pour pas trop cher d'avoir quelque chose de qualité qui tient dans le temps donc euh, voilà je voulais vous conseiller euh, ces petites jumelles de la marque de Détathlon après évidemment vous avez euh, tous les petits réglages sur le dessus ici avec la molette qui vous permet de régler la focale et ce qui fonctionne euh, franchement super bien Regardez-moi cette qualité d'image, fantastique ces jumelles, non En tout cas, moi j'adore